Me voici avec Hannah, une fille d'électrice de Deleuze magazine. Devant l'un des plus beaux endroits de marine, le Beginage. Derrière nous se trouve un anker où est brassée la bière Carolus. Charles Leclerc, 5e génération, et son fils William dirigent la brasserie ensemble. Ils veulent bien nous dévoiler une partie des secrets du brassage de la triple Carolus. La camomille est l'une des herbes qui lui donne ce goût raffiné. Et ce qui rend la brasserie de un unique sont ses cuves qui sont encore toujours en cuivre à l'intérieur. Au cœur de la brasserie, du houblon et des mélanges d'herbes sont rajoutés à des moments bien précis. Bien sûr, on prélève régulièrement des échantillons pour vérifier si les bières carolus sont toujours au même niveau de qualité. Au bout des trois semaines de fermentation en bouteille, la bière est enfin prête à boire. Hannah a fait griller les amandes et les a enrobées de chocolat pur et de gros sel. Un accord parfait avec une grande cadeau Triple. Retrouvez ma recette sur Deleuze.be Santé!